Malcolm, peux-tu nous chanter et jouer la musique qu'on apprend aujourd'hui? Do, la, sol, sol, la. Merci Malcolm. Voici la mesure d'aujourd'hui. Voici la première note d'aujourd'hui, c'est Do. Avec le pouce de la main droite. Do. Ensuite, la main gauche, qui va jouer sur le LA avec le deuxième doigt. LA, DO, LA. Ok Cela donne DO, LA. Ok Pour cela, on va répéter cinq fois. DO, LA. Première fois. DO, LA. Deuxième fois. DO, LA. Troisième fois. DO, LA. Quatrième fois. Do, La, et la dernière fois, ensuite Do, La, écoutez bien, Sol, ok, Sol avec le troisième doigt, droite, la main droite, ensuite la main gauche, et la main gauche, Do, La, Sol, ok, maintenant on va répéter cinq fois, Do, La, Sol, première fois, Do, La, Sol, deuxième fois, Do, La, Sol, troisième fois, Do, La, Sol, quatrième fois, Do, La, Sol, et cinquième fois, Do, La, Sol, ensuite ajouter Sol, vous voyez, même note, même Encore une fois, je vous montre Do, La, Sol, Sol Mais comme vous voyez sur la partition, ces seul ce sont des croches. Alors, ça va un peu plus vite. Do, La, Sol, Sol Ok Alors pour cela, on va répéter cinq fois. Do, La, Sol, Sol Première fois. Do, La, Sol, som. Deuxième fois. Do La. Seul, seul Troisième fois. Do La. Seul, seul. Quatrième fois. Do La. Seul som. Et la dernière fois. Ensuite, la main gauche elle monte sur le La. Juste à côté de Sol. La avec le deuxième doigt. Cela donne Do, La, Sol, Sol, on répète, ensuite ça monte, La. Encore une fois. Ok Maintenant pour cela, on va répéter cinq fois. Do, La, Sol, Sol, La. Première fois. Do, La, Sol, Sol, La. Deuxième fois. Do, La, Sol, Sol, La. Troisième fois, Do, La, Sol, Sol, La. Quatrième fois, Do, La, Sol, Sol, La. Et la dernière fois. Avant de terminer ce cours, on va enchaîner les six mesures. Sol, Do, Do, Ré, Do, Si, La, La, La, Ré, Ré, Mi, Ré. Sol, Sol, Mi, Mi, Fa, Mi, Ré, Do, La, Sol, Sol, La. Avant de terminer cette leçon, on va enchaîner les cinq mesures que vous venez d'apprendre. Sol, Do, Do, Ré, Do, Si, La, La, La. Maintenant, la main droite, Ré, Ré, Mi, Ré, Do, Si, Sol, sol, maintenant mi, mi, fa, mi, ré, do. Bien Voilà, le cours est terminé. Je vous souhaite bon courage les enfants. À demain